Bonjour les amis. Dans cette vidéo je voudrais donner un conseil que tout trader, aussi bien débutant qu'expérimenté, devrait suivre. C'est-à-dire qu'il faut toujours trader de préférence dans le sens de la tendance de fond. Qu'est-ce que ça veut dire la tendance de fond? Ça veut dire les unités de temps les plus grandes. Donc si vous regardez les, les, les tracés sur vos graphiques, vous voyez que vous avez des, des bougies sur 4 heures, 2 heures, 1 heure, 15 minutes. Donc regardez toujours les plus longues, surtout si vous faites du day trading ou du scalping. 4 heures est une bonne base de départ. Vous pouvez bien sûr regarder le mensuel aussi, mais c'est surtout le 4 heures qui va être pertinent. Donc regardez la tendance de fond et privilégiez les trades dans le sens de cette tendance de fond. Pourquoi Parce qu'il est fort probable que même si le marché part dans l'autre sens, à un moment donné au courant de la journée il va se retourner et si par malchance vous êtes dans le sens contraire de cette tendance de fond, vous risquez de perdre pas mal simplement parce que vous avez tradé dans l'autre sens. Donc il est toujours préférable de regarder la tendance de fond sur le 4 heures, le 1 h par exemple et d'attendre que le marché se tourne dans le sens de cette tendance là et de prendre un trade à ce moment là. Si vous le prenez à contre-sens, c'est beaucoup plus risqué. Donc privilégiez toujours la tendance de fond et bien sûr moi je suis plutôt partisan du scalping donc du très court terme et à ce moment-là si vous voyez le marché qui à très court terme part dans l'autre sens, attendez, il est fort probable que quelques minutes après il va repartir dans le bon sens ou alors c'est vraiment un changement de tendance profond mais il y a peu de chances que ça arrive au moment où vous vouliez prendre le trade ou alors c'est vraiment de la malchance. À ce moment-là, coupez rapidement euh, votre trade si euh, le marché part dans l'autre sens. Retenez donc bien ça, toujours trader dans le sens de la tendance, c'est le meilleur conseil. Même les traders expérimentés euh, vous le diront, euh, c'est toujours dans le sens de la tendance que vous avez la meilleure probabilité de réussir. Euh, que ce soit même en day trading ou en scalping, vous aurez toujours euh, plus de chances d'être dans le bon sens si vous tradez donc euh, dans le sens de la tendance sur le 4 heures, c'est ce que je vous conseille euh, de regarder principalement. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment. Cliquez sur la petite cloche ici en dessous et vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.